Ecofab est au Mini Maker Faire pour faire des liens entre les différents makers de Montréal puis de l'extérieur qui sont venus présenter. Et notre but c'est vraiment de faire connaître nos activités, nos projets, puis de stimuler l'intérêt pour le lab. Nous, Fab Lab Québec, notre notre intention c'est vraiment de faciliter l'apparition des Fab Labs au Québec. Fab Lab est un atelier communautaire équipé avec des machines à commande numérique. En ouvrant Ecofab, ça nous faisait un prototype pour voir qu'est-ce que ça va donner ça. EcoRap, c'est une imprimante de conception québécoise que j'ai conçue en collaboration avec EcoFab. C'est une petite imprimante 3D qui va permettre aux gens d'imprimer des pièces qui dessinent eux autres mêmes ou qui vont télécharger sur Internet. C'est donc des gens qui viennent explorer par simple curiosité, parce qu'ils ont une idée derrière la tête d'un projet. Hier, j'ai rencontré euh, un gars qui est super intéressé par des technologies vertes, qui aimerait mettre au point euh, des systèmes de filtration de euh, nouveaux genres. Les premières fois, quand je suis allé, euh, j'ai commencé à utiliser la technologie. Je suis arrivé avec une idée de concept qui était de faire euh, des couverts pour aller faire de la germination de graines sur des pots maçons. Ça fait que je arrivé au lab, puis ils m'ont introduit à la technologie, puis en dedans d'une journée, je suis parti de l'idée à un produit. A la Chance d'avoir Baptiste euh, du Fab Lab de Rennes qui est avec nous euh, pour montrer ses projets à base d'Arduino. Des projets vraiment intéressants sur la consommation d'énergie euh, que lui a développé dans son Fab Lab. On travaille fort justement pour documenter puis euh, avoir des ponts liens avec les Fab Labs francophones partout autour de la planète. Comme on fait de la documentation en français, on les a rencontrés, on a pris des liens et tout ça. Et comme il y avait la Maker Faire ici à, à Montréal, on se dit que c'est l'occasion d'aller. Visiter. Le LabFab, c'est quelque chose qui est très récent. Tu vois, en parlant avec les gars de Fab Lab Québec, on voit que ça commence à prendre. Le faites-le vous-même, ça intéresse les gens et euh, ça, c'est vraiment commun. Ça, partout, tu, ça as besoin d'apprendre à faire les choses, à s'approprier la technologie. Tu sais, ce qui est très passionnant, c'est de voir des gens qui voient, qui virer et puis disent « Ah, on peut faire ça ». Ça marche vraiment très bien. Les gens ont beaucoup d'intérêt pour un lieu de fabrication numérique qui est ouvert. Euh, qui est communautaire aussi, dans lequel le partage, c'est vraiment une valeur importante. On voit naître vraiment des, une propriété intellectuelle partagée qui, qui nous emmène à pouvoir réaliser des choses qu'on qu n'avait même pas imaginées beaucoup plus facilement qu'on ne le croit.